On termine en parlant jeux vidéo. Vous êtes nombreux à rêver d'en faire votre métier, mais pour passer de joueur à concepteur de jeu, il y a un pas. La première chose à faire, c'est de se former, bien sûr, notamment sur des logiciels comme Unity, qui permet de créer des jeux assez facilement, même quand on débute et qu'on ne connaît pas forcément le code. Écoutez Jean-Philippe Parrain, il crée des tutoriels sur Internet pour apprendre à se servir de tels logiciels. Il a notamment créé un guide complet de plus de 40 heures. J'ai vraiment pensé ce guide pour qu'ils soient accessible aux débutants mais aussi euh, à ceux qui ont déjà euh, quelques notions de base ou euh, qui connaissent déjà un petit peu l'unité parce qu'il est évident qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit et euh, on commence vraiment progressivement par ceux qui n'y connaissent rien, et, étape par étape on découvre la fiche qu'on découvre la structure d'un script, on découvre, on découvre vraiment tous les outils, l'animation de personnages en 2D, en 3D, l'intelligence artificielle, enfin j'en passe comme ça, c'est progressif, pour à la fin avoir des compétences assez... Euh, bah déjà des bonnes compétences pour pouvoir être autonome en tout cas. Ces formations sur le logiciel Unity et sur d'autres logiciels sont accessibles depuis son site éducatif.fr. Il est 8h35 sur Énergie Limoges, c'est tout pour la CU. Bon réveil, bon jeudi avec Manu dans on parle jeux vidéo maintenant. Beaucoup rêvent d'en faire leur métier, certains comme joueurs, d'autres plutôt comme développeurs. Il existe aujourd'hui des outils et logiciels faciles d'accès pour se former à la conception de jeux. C'est le cas par exemple du moteur Unity, dont la version de base est entièrement gratuite. Écoutez, Jean-Philippe Parrin, spécialiste de ce logiciel et qui crée des tutoriels sur le net pour apprendre à le maîtriser. À la base, oui, c'est un moteur qui est très complet. Il a été fait pour développer des jeux en 3D, mais vous pouvez aussi faire de la 2D avec. Unity est un moteur de jeu physique il est aussi utilisé pour créer euh, des films d'animation, parce qu'il y a toute une partie animation dedans, euh, de synthèse, qui peut être très intéressante. Alors c'est quelque chose qui est un peu plus récent dans le moteur physique Unity parce qu'il a des années, mais euh, c'est vrai qu'il euh, est très vaste, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup de types de jeux, il y a vraiment peu de limitations. Vous avez euh, des packages qui vous permettent de, de faire des jeux multijoueurs, vous avez la possibilité, enfin vraiment beaucoup de types de jeux. Euh, euh, il y a, il y a peu de limites, je dirais, avec Unity aujourd'hui. Ces formations sur le logiciel Unity sont accessibles sur le site educatif.fr. Il est 7h36 sur Énergie. c'est tout pour l'actu.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 jeux vidéo en quelques semaines, c'est du temps, c'est beaucoup de pratique. Enfin, moi, je, je, dans mes formations, je vois que c'est vraiment suivi par des jeunes comme des plus anciens, euh, des gens qui veulent en faire leur métier, des, des gens pour qui c'est leur hobby. Euh, ouais, il y a un peu de tout et ils y arrivent. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment euh, être passionné par ça, je dirais, de la rigueur euh, et euh, surtout de la persévérance. Donc, c'est vraiment euh, les qualités qu'il faut pour, pour pouvoir euh, développer des jeux et apprendre Unity. Et ces formations sur le logiciel Unity sont Accessible sur son site éducatif.fr. Il est 6h34 sur Énergie Limoges. C'est tout pour l'actu. Très bon jeudi avec Manu dans 6-10.